Voilà, <rire> okay. Venez nombreux au fit martial Fit 2 Et 1, 2, 3, top. Hey tout le monde Yo Nous le samedi 11 août. août. <rire> <rire> Retrouvez-nous au Body Martial, 1, 2... Venez tous nombreux le samedi 11 août. Nous attendons le samedi 11 août. À la salle philanthropique de Papier t Ouais, je suis. Je suis. <rire> on a quitté cette photo Après, on se retrouve tout. Top, top Venez d'envoyer les samedis, on se coupe Bon bisou On se retrouve bientôt <rire>